Pris pour qui, hein tu m'as pris pour qui là? Alchhatraz. Tu m'as pris pour qui là? On est connu des prisons, tu sais quoi? Quatre Prison. C'est le chapeau là. Ah, C'est par là pour le très bien. Ah. Je suis des Voilà. Hein. On a quoi ici? On peut monter, hein? Il si, faut trouver, libérer la pichoune. faut trouver. C'est totalement ça. faut aller libérer tout pour Clémentine. Tout pour Clémentine. Allez, viens la pichoune. Non, non, non, non, non, non. Ah, le pauvre oh. Très bien ah, On arrive ici Est-ce qu'on peut escalader par là Est-ce qu'on peut l'escalader par là Attends j'ai pas l'impression J'ai l'impression qu'ici on est coincé J'ai l'impression que lui aussi il est un peu coincé Wouah wow. <rire>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 Oh. J'ai vu ça dans Pierre des Caraïbes. On récupère les clés, on passe à travers les barreaux. prend ça dans la gueule. C'est pas là. Traduction, elle voulait dire.. Euh, Regarde, c'est incroyable avec ces clés. Et maintenant pour elle, comment est-ce qu'elle va faire pour sortir Excellente question. On va la suivre. Allez hey Clémentine. Et pourquoi tu grinces T'as l'air en sur ninja. N'empêche, hein. il me faut B12. Je viens de dire, fais attention. Sinon, B12. Bah ben oui, je me fais la même réflexion. C'est un autre niveau de sécurité pour B12 C'est sûr C'est la suite c'est la saison 2 de Walking Dead s'est formé au tuage de zombies. Ok. Ça paraît plutôt logique. Maintenant, je peux rien faire. Je pense qu'on va le récupérer avec V12 puis on va pirater tout ça. Après, il est fort ce chat. Il est giga fort ce chat. oula oula Ah, je suis sous pression là. Je suis sous pression. C'est où parce que je trouve que c'est aussi bien transcrit que c'est la plupart des jeux d'un fille en fait. C'est très bien transcrit en termes d'infi sous pression, je vous jure. <rire> tendax là. La musique participe, bien sûr, mais tout en fait. Évidemment que la musique participe. C'est... Euh... C'est évident, mais c'est vrai que... Euh... C'est l'art et la manière de mettre ça en scène. Occasion. Bah, euh, il faut reboot les, les labos maintenant. Ok, on va pouvoir remettre ça. Yes Parfait. Trop, trop bien. On va être à nouveau enfermé dans le système informatique de mon labo, tout ça. Trop trop bien. Tu es revenu pour moi, je n'arrive pas à y croire. Eh ben si, j'abandonne jamais Clémentine et plutôt après. C'est vraiment un ami. Oui. Bah miaou. Faut oh. qu'on trouve comment sortir d'ici. D'où cette porte? Essaye de défoncer cette porte C'est pour voir. Comment on dit discrétion en elphique? C'est un discret pif. <rire> Pas bah ouf Un pas de la sortie. Bloquer à nouveau le passage, mais elles me repérer immédiatement. Je sais les attirer dans ces cellules pour les mmh. Ok. Faut que je les attire. Oh, les pauvres okay. Mais tout est beau, hein. tout est beau dans ce jeu, tout est beau. J'ai fait euh, 4000 heures de DBD. Euh Peut louper. On peut lui parler. On peut lui parler. Non, il est juste... Euh... Ah En allant sous ses jambes. Oh, c'est stylé, ça. C'est parce qu'il n'y a pas de palette. J'ai l'esprit clair. Bah, tu veux essayer, avec même Ça se voit. Qu'il a l'esprit clair. Maintenant, on passe entre ses jambes, mais il a, a pu agir. Ce pauvre type. Hein. C'est que les sentinelles sont sans pitié pour ceux qui les défient. C'est bien ce que je craignais. Elles ont complètement annulé. Plus aucune émotion. Plus conscience de soi. Plus de souvenirs. J'en supplie, on ne doit pas se faire perdre. Prendre Tu as piégé ces sentinelles incroyable, merci beaucoup. En fait, entre, en passant entre ses jambes, ça l'a fait se lever. Pablo. De rien, Pablo. Mais Pablo, c'est mon ami de Circe. Merci, Clémentine Ça fait plaisir Ultrex Ok Waouh, autre paire des manches là hein. Pas, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Et okay. qui? Je, je suis derrière toi C'était simple en fait. Oui. <rire> oui. C'est un excellent résumé. Ok. qu'on ouvre cet endroit. Fichetry le chat Non il s'appelle pas Fichetry, il s'appelle... Euh... Oh. oh Ok Les clés. Grimpe à l'arrière du camion. C'est comme ça qu'on sort de la prison Euh oui Je peux me monter de là, plus haut Si Ah voilà, ça me semblait... Vous ne pas... Euh... s'afficher. Ok. Non plus, pas de canette. Pas de canette. <rire> liberté Oui Super discret, bien sûr. Oh oh Oh oh Oh oh Attends-moi, Docteur Jones C'est incroyable, J'ai cru qu'elle va se C'est ce qu'elle a fait, techniquement. Hein. Quoi Non Non Pichounes Flamantine. Oh. Non. Tu resteras gravé grammé dans ma rame. Non. C'est là où le jeu est fort quand même. C'est qu'à. Car tu éprouves de l'empathie pour, euh, pour Clémentine. Ok, on va en profiter pour allumer la radio. Ok, là, apparemment peut-être. Ici. Là-haut. Ah, Et donc, je raconte. Clémentine. Le métro Ah le câble descend donc il faut quand même descendre. Voilà. Pile atomique ouais, Les métro à Lyon... Euh... Okay. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau <rire> Ligne 13. Néco-Corp. <rire> Oui, le chat, il finit par conduire le métro. Thank you. Salle de contrôle. Et des robots là aussi Oui mais ça se trouve c'est juste euh, des serviteurs. Montparnasse, bienvenue. Non toujours les escaliers. Toujours habituez-vous. Tout est propre, tout est nickel là. Cité murée 99. Prends soin de toutes les formes vivantes Si t'es mûré ou pas Je suis en train de peindre ce secteur Attention à la peinture fraîche T'es pas le premier T'es pas, pas, pas le dernier Tu sais quoi Ouais ils n'ont pas de nom. Contrairement à tous les robots en bas, ils n'ont pas de nom. La porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédure de confinement. Ah je vais consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en clé de la réclamation. Oh. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça Il dit pour les bonsaïs. Ok. Je vais consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle. nettoyer la fenêtre oh, c'est incroyable on reconnaît certains endroits et tout Hop là. Oh. On ne peut pas nous suivre par là. Seuls les humains sont autorisés à entrer. Que je peux me faire aussi que je ne suis pas considéré comme étant humain. Est-ce pas gentil ça Ou oh, attends, je peux pas... Si Si si. Ah quest <rire> J'en étais sûr Pour la ville tout entière, ils géraient tout d'ici et c'est vide. Je me souviens à quel point je les détestais. Ils avaient tout l'hygiène, pouvoir limiter la liberté de mouvement. Ça ne leur a pas porté chance. L'épidémie, je me souviens maintenant. Tout le monde mourait ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai vu mourir ma famille, je m'en sentais impuissant, je ne pouvais rien faire pour les aider. Mais je peux encore t'aider toi On peut encore sortir d'ici ensemble. Je vais transmettre les souvenirs de l'humanité et des gens que j'aimais. Quoi Ce n'est pas vide, c'est privatisé. C'est ce qu'on dit euh, du contenu de la boîte crânienne de n'importe quelle personne d'extrême droite. Hein, mais euh... alors, est-ce que ah, on peut faire peut-être tomber ça non, non. Respecter. On y essaie l'ordinateur central. Les machines de café n'ont pas bougé. Ils m'attendaient. Sur l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville tout entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on désactive, on devrait... On va libérer toute la ville. Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes. L'ordinateur contient des données dont on a besoin. Faut les allumer. Comment oh, tu fais ça Je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. Oh stylé. Oh, ok très bien. <rire> excellent Mais c'est tellement excellent. Mais c'est tellement excellent comme idée. C'est génial. C'est juste génial, c'est du génie comme idée. Parce qu'au début du jeu, on n'arrêtait pas... J'arrêtais pas de rigoler sur le fait de marcher sur les claviers et tout. C'est ouf. Ça marchait bon travail, mon ami pas ton ami mec. J'ai trouvé. Je sais comment ouvrir la ville. Là. Il y a encore un truc qui cloche. Attends, il y a peut-être un moyen. De... Autodestruction. quest que Plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent d'utiliser. Ok. Faut qu'on fasse ce qu'on sait de faire le mieux. Manger et demander à manger et dormir. Ah. Les griffes. Ah. Ravager la tapisserie je veux sauter sur la chaise roulante euh... genre euh, sauter en prenant la vitesse ok là on peut le pousser ça voilà de 1. 1... Très bien On voir que le chat n'est jamais électrisé. Le système est mieux verrouillé que prévu. Ah Qu'est-ce que tu proposes Non Non Faut qu'on continue. Yes! Ça Yes! Je crains le pire, hein. Les robots qui viennent avec des turbo lasers et tout. Je crains le pire. Hein. Ah Je pourrais me recharger quand on aura activé cette. Non, non. Mais tu dis ça, mais en fait, ça a mal se passé. Non! Oh, mais pourquoi tout le monde se sacrifie là Pourquoi tout le monde fait ça Il y a un truc là. Donc hein. le troisième... Mais B12 euh, qui va y passer euh... Juste pour que le chat s'en sorte. Bah ouais, reste avec nous les 12. Attention, pif puf, la fin des haricots. Non. On est plein à la coque. Si. C'est bon, ça va aller, amène-moi simplement à travailler un peu, désactiver cette alarme. Ok. Ben, bien sûr qu'il a besoin de, de vitamines, évidemment. Évidemment qu'il a besoin de vitamines. Ok. Nous sommes saufs. Non, non, non, non, non, non, non. Je veux pas appuyer sur X. On arrête le jeu là. Je veux pas appuyer, je veux pas appuyer sur X. Je savais qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle, bien plus énorme que tout ce que ce drone pourrait fournir. Et maintenant qu'à a été désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. Il va sauver la ville Mais en prendre le contrôle pour endommager mon logiciel. Mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur. Avec toutes les conséquences que... qui peuvent s'en suivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Et je vois un avenir dans les compagnons et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Tu étais mon ami, le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. martine non sachez que la seule raison pour laquelle je vais me lever est que je vais devoir quitter b12 c'est parce que ma manette Xbox n'arrête pas de vibrer et que c'est extrêmement gênant. Merci 12 Ok. Et la PLS là, non, non. Mais tout souffle, c'est incroyable. Tellement beau je prends le café ça a été vibré vrai. c'est vraiment si ok Ça veut dire que là je peux aller à la surface. Oh B12 ce héros. C'est beaucoup trop beau, là, je suis d'accord. Mais il va.